Cette fin, c'est très, très émouvant. Les adieux, le vote solennel, tout ça, ça a été très, très, très touchant, très fort en émotion. Euh, on a créé énormément de liens entre, entre citoyens euh, avec l'organisation du CESE, avec tout le monde, euh, équipe média, euh, l'organisation même, les animateurs, euh, le co euh, Donc, c'est forcément un peu touchant de se, dire, de se dire au revoir. On a pris une décision sur le vote euh, qui avait été fait la, la session précédente. On a décidé de garder les chiffres et de, et, de, et de refaire les calculs simplement. Après, on a, pu, on a pu finir le travail sur le livrable, on est tous partis par des groupes en, sur des groupes de thématiques et on a relu, on a relu les différentes parties pour s'assurer qu'on était tous d'accord, qu'il n'y avait pas d'amendement ou quoi que ce soit. On a reu une phase, une phase en déambulation dans la salle hypostyle, où il y a pu y avoir des amendements, tout ça. Et puis dimanche, on a eu le vote solennel, les adieux, les discours de fin, de conclusion. Il y a eu la première session en groupe d'opinion qui a été très forte, très intéressante. Il y a eu un développement très rapide et assez soudain de, de nos argumentations, de nos, de nos positionnements sur la question. Et puis, et puis c'est vrai qu'il y a aussi eu ces, ces, ces quelques phases où on a eu des débats en hémicycle qui ont été, je trouve, absolument, absolument magnifiques, très impressionnants. A eu le président qui s'est quand même engagé sur des délais qui, qui a vraiment annoncé qu'un processus législatif était, allait être en cours. Les débats en assemblée arriveraient à la fin de l'été. Je pense que ça sera nécessaire pour s'assure d'être intégré et inclus dans tout ce processus. On a ce, ce projet de, de se rassembler tous les citoyens pour, pour continuer de porter, de porter nos travaux, peut-être aussi d'essayer de, de se retrouver et de, dans toute dans les différentes régions d'origine de, de chacun et chacune, euh, organiser des rencontres, participer aux débats sur ce sujet là euh, et peut-être aussi plus tard euh, échanger et apporter notre expérience, notre vécu sur la démocratie participative. Ça a permis une, un énorme développement, euh, une grande maturation, une un emmagasinement de connaissances et de, de, de points de vue d'opinion euh, qui a été d'une richesse infinie. On a tous grandi, on a tous gagné en expérience, en connaissances. Ça a été un moment extrêmement fort et, et, et, et très émouvant et qui, je pense, je pense a, fait naître, a fait naître des vocations chez, chez certains.